L'objectif de cette journée, c'est vraiment de valoriser euh, les productions des étudiants. C'est-à-dire qu'ils euh, ont, depuis le début de cette année, travaillé euh, en percussion pour certains, en corps et voix pour d'autres, en landart pour les troisièmes. Le, le projet, c'est vraiment d'avoir un moment festif autour de la production euh, des étudiants et euh, qu'ils soient en capacité de, de communiquer euh, effectivement les apprentissages acquis vers un public euh, élargi. c'est d'être dans un, dans un collectif, d'être identifié et de participer à une énergie collective par rapport à un savoir, une connaissance. Et je pense que ça, effectivement, pour eux, c est, c est, ça permet effectivement de, de situer l'acquisition des savoirs au-delà de simplement une connaissance, mais bien de situer l'acquisition des savoirs dans un contexte sociétal et d'en voir effectivement l'intérêt et ce que ça peut générer en termes de, de transmission, d'échange et d'émotion. des conseils. Si j'avais à conseiller un collègue, c'est effectivement de travailler dans un collectif, d'arriver à réunir autour de lui effectivement euh, euh, des personnes qui sont aussi euh, sur ces mêmes euh, souhaits, quoi, par rapport à, à la volonté de, de transformation des pratiques pédagogiques. Ça, c'est important. Alors le Land Art, donc, euh, en fait c'était une matière euh, qu'on avait, une matière transversale qu'on a pu faire au sein de l'université. Donc ça a consisté à développer nos techniques de dessin. Et en fait, on a créé une œuvre collective qui avait pour but du coup de transmettre un message écologique, pour notre cas. Alors moi, personnellement, bah déjà, j'aime bien dessiner. Donc euh, c'était sympa de faire ça en groupe. Et en plus, bah ça a pu perfectionner un peu ma technique euh, sur les ondes, les perspectives, euh, tous ces éléments-là. Alors, bah, du coup nous aujourd'hui avec euh, les, les L2, STAPS et quelques L3, on était là pour euh, noter entre guillemets évaluer les jeux éducatifs euh, des L1 de spécialité de course d'orientation et euh, pour, afin de, bah, de travailler sur la course d'orientation, d'avoir une approche différente de la cartographie habituelle et de faire euh, un enjeu plus ludique. Bah ouais, ça m'a apporté déjà un peu de connaissances et puis de la créativité surtout parce qu'on voit pas mal de choses qui diffèrent chaque année etc. Et clairement une nouvelle approche de la SEO, on se dit bah tiens on peut peut-être euh, avec des petits jeux assez, assez sympathiques, assez créatifs arriver à euh, avoir, acquérir des connaissances etc. et se faire plaisir.